Ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, tranquille. Alors là, ça va pas du tout, mesdames et messieurs. Oui, comme vous pouvez le constater, j'ai quitté l'Afrique. J'ai quitté le beau pays du Sénégal. Je suis allé là-bas pour Dakar faire sa comédie numéro 3. Tu vois ce que je veux dire Je marchais dans les rues sénégalaises, tel un Sénégalais. Les gens, me reconnaissaient. Oh, Fodji Sissoko, Nangefi, bien ou quoi Tranquille ou quoi Moi, je répondais Ouais, Nangadef, bien ou quoi Tranquille ou quoi Et voilà, pendant que moi, je faisais tout ça, il y a Kylian Mbappé qui était en train de de faire des, des, du flirt avec le Real Madrid. Hein c'est du grand n'importe quoi. Donc le Real Madrid, ils ont invité Kylian Mbappé à l'hôtel. Ils ont commencé à lui, à lui susurrer des choses dans les oreilles. Et Kylian Mbappé, ça, a, ça a commencé à le séduire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Ça y est, c'est fini. Nous avons perdu Kiki. Qu'est-ce qui a pris au Paris Saint-Germain de laisser... Hein, Kylian Mbappé partir en date avec le Real Madrid Mais non, on ne fait pas ça Tu fais pas ça Est-ce que dans le monde, il y a une femme qui accepterait que son mari aille faire un date avec Rihanna ou Beyoncé Mais non, mais concentrons nous Il faut se concentrer, mesdames et messieurs. Le Paris Saint-Germain, il doit annuler toutes les dates possibles de Kylian Mbappé. Tu comprends Ça suffit là d'aller de, voir des rendez-vous, euh, rencontrer des clubs euh, qui peuvent te séduire. Nous, on n'est pas dans ça. Tu comprends c'est la fidélité ou rien. Tu comprends Voilà, parce que on va pas se mentir, tu es le meilleur attaquant de ta génération. Euh, y a rien à dire. Mais nous, euh, euh, on veut être le club euh, le meilleur de sa génération. Tu tu comprends pas que on est des âmes sœurs Toi et toi et nous, hein Et toi, tu vas batifoler avec le Real Madrid. Ils te promettent des choses qui pourraient te faire plaisir. Et toi, tu vas aller te jeter dans leurs bras, leur faire des bisous. Leur Faire plaisir, hein, les faire crier, ben oui, parce que Kylian Mbappé, s'il si va en Liga, oh là là, mais ça va être du grand n'importe quoi, oh là là, mais comment, qu'est-ce que les défenses vont faire? Il n'y a aucune défense qui arrive à le, à le canaliser, c'est un démon, tu comprends? Hein, dès qu'il est sur le terrain, tu as pression qu'il est minuit, parce que c'est là que les démons ils sont là, tu vois. Quand Kylian Mbappé il a le ballon, mais c'est du grand n'importe quoi, tu penses que les gens ils, ils peuvent étudier comment le mec il joue, mais non. Regarde là, il fait ce qu'il veut, il fait absolument tout ce qu'il veut et il a dit à Nasser, écoute, là moi euh, j'ai des dates à faire, euh, je vais aller voir d'autres femmes qui sont un peu plus belles que toi, voilà, donc euh, on va voir si je t'aime vraiment, mais euh, je ne te cache pas que vu comment c'est parti, on a quand même eu 5 ans de relations ensemble, on n'est on, on est, on est jamais arrivé jusqu'au bout, tu vois le petit enfant de la Ligue des Champions, il n'est pas arrivé, je ne sais pas ce que tu as moi, j'ai tous les talents, mais toi, tu n'arrives pas à me, à me hisser à, à, à, au fait que je puisse gagner à la Ligue des Champions. Tu comprends Alors qu'avec le Real de Madrid, il y a quand même 13 Ligues des Champions. Elle a 13 enfants. Elle est fertile. Tu comprends Donc, Kylian Mbappé, voilà. Il va partir au Real de Madrid. Les Parisiens vont pleurer. On va aller acheter des bambins. Et c'est reparti pour 10 ans. Allez